Ça, ça me fait marrer parce que j'imagine déjà le, le, le titre du magazine de gala de demain qui va... <rire> Il n'a pas, pas vu ça. sa mère. Ouais, voilà. Ah bon, c'est ça. ça pour ça. On revend les infos après. Hein. <rire> Il est aventurier, utopiste, c'est marqué sur son compte Insta, fils d'Anne Hidalgo parce qu'il faut bien en parler. Aujourd'hui, Arthur Germain est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors, t'as traversé la Manche en 2018, t'as descendu la Seine en 2021, question pourquoi euh, bah, pour euh, plusieurs raisons différentes <rire> et pas les mêmes pour les deux pour les deux défis euh, la manche était plus des raisons perso où euh, voilà, j'ai traversé une phase un peu difficile et je enfin je suis sportif de haut niveau déjà depuis tout tout petit euh, je suis nageur, j'ai fait des des compètes de d'eau de, libre surtout où j'étais euh, voilà euh, sur du 25 km déjà des distances très longues donc voilà, j'étais j'étais plus ou moins prédestiné à faire ce genre d'aventure après Ouais. Et euh, ouais j'ai eu une phase un peu compliquée et avant de traverser de la Manche et j'avais besoin d'un défi pour, euh, je sais pas, comme, pas si, si vous connaissez le, le documentaire The Downwall euh, c'est un gars qui escalade une, une, une, mont... enfin, une, une montagne mais toute lisse, le truc euh, impossible, ouais. et il dit qu'en fait c'était un peu pour, pour surmonter sa dépression, il s'est mis à un défi impossible parce que ça le faisait penser à autre chose, bah, moi c'était un peu, un peu le même délire. Et, euh, et en fait, ça m'a ouvert à tout un monde euh, vachement intéressant de l'écologie, de, de mmh. euh, la nature, etc. Et euh, c'est plus ou moins ça qui m'a amené à faire mon deuxième défi. Euh, C'était un défi où vraiment là, je voulais expérimenter des choses, partir en autonomie complète, euh, seul dans la nature et, et vivre quoi, avec, avec le fleuve, avec la Seine. Euh, ouais. C'était vachement intéressant. Donc voilà, on va dire que c'est plus une raison politique après pour le deuxième euh, et en même temps à chaque fois c'est pour me faire plaisir aussi bien sûr. Ouais parce que tu es proche donc du coup des, des causes environnementales est-ce qu'il y a un lien justement à, à faire à ce niveau là euh, Bien sûr, bien sûr, bah, les, les, défis que, les défis que je fais en fait euh, ils servent à montrer qu'on peut vivre bien dans la nature avec pas grand chose en fait ouais. et euh, mon objectif c'est de donner vraiment envie aux gens de, de suivre ma démarche quoi mmh. c'est à dire je pense qu'aujourd'hui dans l'écologie on a trop tendance à, à mettre en avant le côté punitif, restrictif, il ne faut pas faire ci, il faut faire plutôt ça. Et en fait, on ne peut pas avancer euh, d'une manière macro avec ce, ce, ce genre de, de, de, ouais, de restriction quoi. Et du coup, moi, mon idée, c'était de montrer aux gens qu'on va vers quelque chose de mieux, de, de, de plus agréable. On mmh. va mieux vivre, en fait, si on vit d'une manière plus simple, plus euh, en connexion avec la nature. Et donc c'était vraiment l'idée de, de mon défi de la scène à la nage. Euh, oui, parce où... qu'en plus, la, la scène est, est, est très polluée. Et donc aussi, ouais. à, à ce niveau-là, effectivement, peut-être qu'il y a un message aussi à délivrer, je suppose, dans ce type d'initiative. Bien sûr, oui. Ouais, bah, après, l'idée, euh, pour moi, le plus important, c'était vraiment de montrer qu'on pouvait... Que je... Enfin, je suis parti avec que dalle, quoi. Genre, j'avais un... <rire> J'avais un kayak euh, dans ouais. lequel il y avait tout mon matériel pendant 50 jours, donc j'ai vécu avec 50, enfin pendant 50 jours. Ah, c'est euh... dingue, j'ai vu les images, c'est dingue. Voilà. Et ça c'était aussi l'idée de montrer ça, qu'on peut ouais. vivre avec pas grand chose et j'ai jamais été aussi heureux de ma vie c'était ça le message principal. Et après évidemment euh, dans la scène, je faisais des prélèvements de la qualité de l'eau, okay. euh... parce que le... le fleuve aussi il a une place centrale... Euh... Dans, dans, dans la société parce que c'est euh, déjà il y a un tiers des français qui habitent au bord de la Seine, c'est un okay. chiffre qu'on n'a pas en tête mais c'est ouais, déjà énorme et toutes nos, toutes, tous nos déchets tout ce qu'on en fait, ouais, qu émet en, en termes de pollution finit tôt ou tard dans le fleuve mmh. et ça on le sait pas forcément, enfin je sais pas si vous le savez par exemple mais dans les dentifrices il y a des micro de plastique, des micro-particules de plastique, ouais. et quand vous vous brossez les dents, ça finit dans le fleuve, du coup, en fait, vous crachez dans l'évier, mais il n'y a aucune station d'épuration, il n'y a aucune, euh, aucun filtre qui peut empêcher ça. Mmh. L'idée, voilà, c'était aussi de, de montrer aux gens que leur mode de vie, il finit dans le fleuve, et que ça va avoir tout un tas de répercussions, parce évidemment le, le fleuve, déjà... En lui-même, il a une bio biodiversité pardon, incroyable, mmh. donc euh, rien que pour ça, ça m'aide de le protéger. Ouais, parce qu'on apprend aussi sur les images que euh, mmh. sur certains ouais. pans en fait, de la Seine, ça ressemble véritablement à une jungle. Avec un, ah ben ouais, carrément ouais. On se doute pas, en tant que Parisien, par exemple, euh, voilà, on se promène sur les quais de Seine, on n'a pas nécessairement l'impression euh, que ça ressemble à une jungle sur certains pans, en fait. Ah ben bah ça, c'est notre vision de Parisien, parce on n'est pas <rire> allé euh, plus haut, mais c'est sûr que j'ai croisé des, des, des, des, y a des moments où je bivouaquais du coup, euh, en bord de Seine, il y avait Personne ne pouvait accéder là où j'étais ouais. et il y avait des moustiques qui faisaient cette taille. J'étais dans Jurassic Park, <rire> c'était… Euh... Mais bon, géographiquement, c'est sur quel pont euh... euh, Ça, c'était euh, vers le… Euh, après Marcy-sur-Seine à, à peu près. donc euh, entre, Je pense qu'entre Troyes et Marcy-sur-Seine, c'était euh, au bout cent... de 130 km de, de Seine. On tombe sur ce genre de paysage et en fait, ça change constamment. C'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment un, un ruisseau. Quoi. Donc euh, c'est vachement sauvage, y a pas... mais petit à petit, ça grossit. Euh, après, il y a la, la partie où il y a beaucoup de sablières, où il y a vraiment des, des énormes trous euh, vers, euh, vers Bray-sur-Seine, ce genre d'endroit. Il y a des, des, des, des immenses lacs, en fait, euh, à côté de la Seine. Puis après, on arrive sur toute la zone où il y, y a la ville. Quoi. Donc là, c'est intér vachement intéressant, d'ailleurs, de nager dans une zone où, euh, où bah, voilà, comme je vous dis... Tous les déchets de la ville se retrouvent dans la Seine. Ouais, okay. Et du coup, au niveau des odeurs, au niveau des, de, de ce que vous voyez autour de vous, tout change en fait. C'est ça qui est ça qui est vachement intéressant. Et euh, et du coup voilà. Et après, il petit à petit, on retrouve de, de la un côté plus sauvage en arrivant dans les boucles de la Seine vers Rouen, puis vers le Havre, etc. Il y a des réserves naturelles magnifiques. C'était incroyable, enfin, j'ai vécu pendant presque deux mois dans mmh. la scène. Mais justement, comment on se prépare physiquement à ce genre euh, d'exploit, quand même Parce que, euh... que c'était la première fois que la scène euh, ouais, a été la descendue, première fois ouais. euh, comme ça. Bah, en fait, euh, pour se préparer physiquement, bon, déjà, évidemment, j'ai nagé énormément. Mais surtout, la, la, la, la problématique, parce que nager 15 km par jour, c'est épuisant, surtout mentalement. Parce qu'il y a mmh. un moment où le corps, il est complètement habitué. Et l'entraînement peut nous permettre de, de, voilà, pour moi, à la fin, nager, c'était comme marcher, quoi. Donc, euh, mmh. j'ai plus le, vraiment la problématique euh, physique. Mais par contre, la natation, c'est un sport dans lequel tu es enfermé euh, dans une bulle, quoi. Tu n'entends pas grand-chose, tu ne vois pas grand-chose. Et euh, être comme ça pendant 6 à 8 heures par jour, il euh, y a un moment où il faut, faut être très fort mentalement. Parce qu'il y a vraiment des fois où je sortais, j'étais en larmes. Et je ne savais même pas dire pourquoi, mais juste... Euh, ça fait ressortir des choses, c'est presque comme une longue méditation en fait. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui a été le plus dur euh, pour moi à, à gérer. Parce que quand on, quand on part pendant deux mois et qu'on est seul, il euh, bah, y, y a des vraies problématiques qui se posent d'un un niveau mental. Mais en même temps, c'est vachement intéressant. J'en suis sorti tellement grandi. Euh, voilà. Et c'est aussi un peu le, le message que je voulais faire passer. C'est-à-dire qu'en prenant vraiment le temps de faire les choses, au début, c'est difficile. Je vais pas, je vais pas vous mentir. Au début, quand je suis, quand, quand je pars, les premiers jours, je bouffe toujours la même chose et pas grand chose. Mmh. J'ai pas beaucoup d'eau. Je peux pas me laver comme je voudrais, etc. Donc au début, c'est dur, quoi. Mmh. Et petit à petit, en fait, à force d'avoir du temps, du temps pour penser, du temps pour ouais, vraiment pour limite méditer, quoi. Et bah, on finit par, euh, par s'habituer et par, euh, je, comme je l'ai dit, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie à la fin. Quoi. Ah ouais. Et euh, je trouve que c'était aussi vraiment le, le cœur du message, de montrer qu'en fait il faut du temps pour, pour aller vers un, un autre mode de vie. Ah, mais justement, euh, <rire> voilà, beaucoup de gens le savent, tu es, es le fils d'Endelgo est-ce que justement mmh. ton message a plus de responsabilité au regard du fait que tu es son fils et que c'est la mère de Paris, etc euh, enfin, moi, j'avoue que sur, enfin, je les, je les, je les en fait ces deux choses en fait en soi. Bah, c'est à dire que je, pour moi, en fait, je suis dans une position qui est vachement intéressante et c'est ça qui, mmh. qui me permet d'avoir mes avis politiques. Moi, je l'utilise pas du tout parce que en fait. Euh, je pourrais très bien utiliser euh, le, le, le fait que ma mère soit le maire de Paris pour euh, me faciliter mes projets, etc. Mm. Mais pour moi, ça n'a aucun sens, enfin vraiment... C'est bah, plus les gens, les autres, qui en parlent plutôt que toi, en fait. Oui, bah, complètement. Moi, j'ai toujours... Pour l'anecdote, par exemple, quand j'ai lancé mon défi, je demandais à ma mère de surtout pas retweeter, de <rire> pas en parler, de vraiment... Elle était tenue de ne rien... Parce que pour moi, c'était de la triche, quoi, pour me, ouais. ce qui est vrai. Si je même pour ce qui est des autorisations, parce qu'on n'a pas le droit de nager dans la Seine, euh, j'ai dû trouver toutes les autorisations tout seul. Ça toi même Ouais. Ça m'a pris un an et demi à aller contacter les 300 il y a 340 mairies et 13 préfectures. Alors que ça aurait été plus simple si. Étais bah par ta, évidemment par ta mère, que ça aurait vraiment. été plus simple. Ouais, mais euh, mais ouais. ça ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Parce que euh, j'ai pas de passe droit déjà et euh, puis personnellement, enfin quel est quel est le sens de c'est comme c'est comme euh, enfin, se doper. Enfin je veux dire c'est le même euh, le même principe. Donc voilà ouais, tout ça pour, pour dire que de ce côté-là, moi j'ai vraiment choisi d'en faire a abstraction. D'accord. Mais ça, m... en fait le fait de grandir euh, dans une famille très politisée, ouais, de, depuis, ouais. de, depuis que je suis né en fait, ma mmh. mère elle est première adjointe et mon père il était au cabinet de Martine Aubry. Euh, de Lionel Jospin, enfin il était député, donc en fait j'ai vraiment grandi, plongé dans le milieu politique, mmh. ça m'a donné un peu une vision euh, du monde euh, particulière, que, euh, qui, qui m'a après amené à avoir euh, les, les, les opinions politiques que j'ai aujourd'hui, et, euh, et c'est pour ça notamment, moi je ne crois pas du tout à la politique, euh, je pense que la politique ne peut pas résoudre le problème euh, écologique. Euh, pour la simple et bonne raison que ça demande un tel bouleversement de nos modes de vie Qu'il n'y a, y a qu'une volonté propre à chaque personne qui peut euh, amener à, à ce genre de choses On ne peut pas forcer quelqu'un à être écolo, ça n'existe pas, ça ne marche pas Surtout dans la société dans laquelle on est aujourd'hui mmh. Il faut que ça soit une volonté personnelle Et c'est là où pour moi, le plus important c'est de donner envie aux gens C'est mmh. un, un, un côté qui n'est pas assez exploré aujourd'hui dans l'écologie On ne donne pas assez envie aux gens et comme je vous l'ai dit, ça va nous rendre heureux. Et c'est pour ça que, que, que voilà, le, la position que j'avais, elle était vachement intéressante vis-à-vis -vis de ce truc-là. Euh, donc euh, je ne sais pas si ça te répond à ta question. Oui, ça euh... répond euh, totalement à ma question. Mais justement, moi j'ai une autre question, au regard du fait que tu as grandi dans une famille euh, très ouais. politisée. Euh, quand euh, justement euh, ta mère a été euh, candidate aux élections présidentielles ouais. de 2022, euh, qu'est-ce que ça t'a fait euh... C'est quoi en fait le quotidien à ce niveau là parce que en plus euh, elle a été plutôt critiquée pendant sa campagne comment ouais, ouais. tu gères ça en fait même euh, intimement parce que bon euh, c'est ta mère et tu euh, as peut-être envie de la protéger vis-à-vis -vis des critiques c'est vachement euh, c'est ce quelque chose qui est vachement compliqué à gérer et d'autant plus que c'est ma mère et du coup que, effectivement, euh, j'ai un lien avec elle qui est au- delà de la politique etc qui est très fort bah, bien sûr et comme euh, n'importe quelle mère ouais. et, et je pense que les gens se rendent pas forcément compte aussi c'est normal hein. Euh, qu'en en fait quand elle rentre elle est elle est plus euh, Anne Hidalgo, elle est mmh. ma mère et euh, du coup on va avoir des discussions de, de mère et de fils et en fait gérer les deux c'est enfin euh, c'est même pas hyper particulier c'est hyper euh, je pense que c'est mal enfin c'est pas c'est pas sain dans une famille en tout cas à long terme je comprends pas comment euh, comment ça peut bien se passer dans euh, pour enfin voilà c'est normal qu'il y ait des, des, des tensions qui commencent à à se créer et en même temps il voilà, y a, y a, y a un, un truc très difficile à gérer à la fois de son côté et, et, et du mien j'ai des frères et sœurs aussi hein, donc, mmh. mais bon on, a, on fait ça du mieux qu'on peut etc mais bon euh, on va dire que on, on le gère pas vraiment en fait il n'y a, a pas de méthode on, on essaye chacun de, de faire notre vie sans que ça atteigne celle des autres euh, je parle dans notre famille hein. et euh, voilà c'est complexe et depuis tout petit en fait, j'ai à gérer le truc Ouais, je ne vais pas me plaindre, franchement, j'ai euh... enfin, eu de la chance dans ma vie. Mmh. Euh, j'ai eu euh, justement une phase de dépression moi, qui m'a permis de réfléchir à tous ces sujets-là, de, de, de me créer une identité aussi. Et, en fait, je pense que c'est ça, limite, le, le plus dur. C'est qu'au euh, niveau de, de l'identité, quand on se construit en tant qu'adolescent euh, et qu'on est perçu par euh, le, enfin, le, tout, tout, tout notre monde, on est une on est perçu en tant qu'une extension de, ah ouais, de, sûr, de, hein. de sa mère et ça c'est euh, un truc quand on se construit qui est dur à gérer et bah ça m'a amené aussi là où ça a amené m'a mère, où ça a amené et je suis hyper fier de ça mmh. euh, mais voilà après euh, encore une fois politiquement pour moi c'est intéressant parce qu'on a énormément de discussions et que euh, bah, je vois tout le monde que je critique mais euh, on peut pas être plus à l'intérieur de tout ça quoi. Mmh. voilà et euh, après d'un point de vue personnel aussi, je dirais que ce qui est difficile, c'est euh, le rapport aux autres. Parce qu'on est constamment en train de se demander si la personne, elle n'a pas un intérêt de, de À, à te parler, ouais. Voilà, et que ce soit au niveau des amis. Alors, j'ai quand même eu de la chance avec mes potes où euh, ils ont vraiment été là pour moi. Et euh, indépendamment, de enfin j'ai vite compris que ce n'était pas du tout euh, leur, dans leur intérêt, en tout cas. Mmh. Et, euh, mais, mais voilà, toutes les discussions que je peux avoir avec n'importe qui, hein, que ce soit... Dans la rue, j'ai un, un boulot, moi je travaille dans une épicerie. Euh, bah, au début, je ne l'ai pas dit à mon patron, je ne savais pas exactement comment il allait réagir. Euh, je, même les clients, je ne savais pas comment ça allait réagir. Enfin, et en fait, ça biaise absolument tous les rapports aux gens. Ouais. Euh, voilà. Donc ça, c'est un truc qu'il faut apprendre à gérer avec le temps. Quoi. Mais... Et maintenant, tu as créé des initiatives, notamment ouais. environnementales, des associations, tu peux nous en parler un peu euh, ouais, ouais bah alors j'ai créé une association euh, qui s'appelle Autonome, euh, o -E a u euh, Autonome, <rire> <rire> voilà pour le petit jeu de mots. Et en gros l'idée c'est que, bah, je, comme comme j'ai je dit tout à l'heure, j'essaie d'amener les gens euh, à apprendre à vivre dans la nature. Donc je leur, je leur apprends euh, des choses sur les plantes sauvages, euh, comestibles notamment, je leur apprends à faire un, un bivouac, à dormir dans la forêt, à faire du feu, euh, toutes les choses en fait qu'on qu a perdu avec le temps. Mais qui sont pour moi essentiels et qui nous reconnectent en fait avec euh, des choses qui sont vachement importantes pour nous déjà personnellement mais aussi pour euh, pour tout le problème euh, écologique donc voilà je, je fais ça en ce moment et euh, différencier euh, du survivalisme quand même Oui, euh, ouais ouais complètement alors pour moi euh, le survivalisme c'est vraiment il y a l'idée de euh, de se protéger d'un effondrement en tout cas d'apprendre à... mais Donc toi tu mais... crois pas à un effondrement euh, c'est pas, pas que j'y crois pas mais pour moi la... ce qui est intéressant c'est pas de se dire ah bah au cas où il y a un effondrement je saurais faire mm. pour moi ce qui est intéressant c'est dès maintenant d'apprendre à vivre autrement parce que un effondrement n'est pas souhaitable encore une fois je pense qu'il y a aussi un peu cette cette idée reçue c'est que l'effondrement peut arriver comme un... comme quelque chose de salvateur mais Enfin, je pense qu'on n'a pas idée à quel point ça peut être terrible de, bah de, de que, que, que tout ce qu'on connaît s'effondre. Mmh. Euh, donc voilà, moi pour moi l'idée c'est plutôt d'une manière douce d'amener les gens euh, vers la nature euh, et ça marche hyper bien. Enfin vraiment, je, je le vois autour de moi. Même une journée euh, euh, où je fais un stage de survie, euh, bah ça, ça, ça change euh, des, des perspectives de vie, mmh. ça change, ça change beaucoup de choses. Et donc du coup, pour, pour finir sur l'asso, on a aussi un projet en ce moment, c'est qu'on est en train de retaper un, un, un bateau à voile, euh, avec deux amis à moi, et on va, euh, en gros ça va être un laboratoire de, de low technologie. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas les low tech, l'idée c'est vraiment de, de, de remplacer tout, tout, tout le high tech qu'il y a dans notre vie par, des, des, par de la débrouille, quoi. Okay. On, on, donc euh, voilà, on, on est en train de mettre ça en place en ce moment, et euh, j'ai une transatlantique là prévue, euh, euh, c'est quand C'est en septembre, septembre prochain. Ok. Donc, euh, Très ouais. bien. Bah, super. On va désormais accueillir Alexion Giron pour le journal d'Alex. Toi, tu serais pas capable de descendre la Seine. Euh... Ah, mais attends, moi déjà, je traverse Châtelet. C'est déjà pour moi, c'est l'aventure. Donc euh, <rire> la Seine, je suis pas sûr. et puis sorti, etc. Je suis un piètre nageur. Donc ça, pour le coup, je veux bien des cours parce que là, euh, moi, je suis nul, nul, nul. Mais en attendant, je me suis renseigné sur ta vie, évidemment. Et je sais par exemple que tu as commencé la natation à 3 ans. Si je me dis pas de bêtises à, deux, le... ans. à deux ans et eh ben voilà oh, les voilà, infos sont fausses <rire> qu'est-ce que dire? je faisais à deux ans ben je me souviens même pas mais le 24 juillet 2018 tu traverses donc la manche à la nage et ça dure 9h47 mmh. euh, tu fais aussi une descente de la Seine de 49 jours 774 km tu t'engages chez Good Planet et en 2022 donc tu crées euh, ton association autonome euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un sacré bouleversement quand même dans ta vie mine de rien même si euh, tu as toujours baigné dans la politique c'est le 5 avril 2014 où donc ta mère Anne Hidalgo devient maire de Paris mais ça on en parlera après, parce que j'aimerais juste revenir sur quelque chose, c'est euh, quoi le prochain gros défi sportif que tu as euh, hors natation euh, bah Là, en gros, j'essaye de vraiment sortir de la natation. Donc, j'ai des projets en alpinisme. Je, je commence encore, en, encore l'alpinisme. Donc, là, j'ai euh, le sommet du, du Grand Paradis en Italie que je vais faire, euh, 4090 et quelques euh, mètres. Euh, et puis après, je, je me mets euh, là, enfin, à la voile. Du coup, c'est mon prochain gros défi à moi, c'est de. De, de, de réussir à, à achever ce projet de, de bateau à voile, donc euh, entièrement en low-tech. Et après, je vais essayer, ça va être un peu ma base pour faire des expéditions un peu partout dans le monde. Là où moi, de base, je ne veux pas prendre l'avion. Donc, ça va être vraiment pour moi un peu ma, ouais, ma, ma base d'expédition. Et après, je vais aller dans la jungle, je vais expérimenter plein de trucs. Quoi, donc, euh... Et est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire aussi, peut-être, du marathon de Paris alors je oui, ouais, ouais, ouais. <rire> ah, le marathon. Ouais. Ouais, je, je me suis mis à la course. Ça, c'est un défi entre potes. Ouais, <rire> bah ouais chacun ses défis. Ouais, ouais, on n'a pas les mêmes défis avec Lucas. Ah, je, mais je pas du tout. <rire> avec Alex, c'est plus des concours de shot qu'il me propose. <rire> ah ouais. Bah, <rire> de suite, de suite. J'ai fait ça aussi, mais euh, ouais, en ce moment, le marathon, c'est plus important que les shots. Ouais. <rire> Et, <rire> Et <rire> tu vises une première place ou c'est juste pour rigoler Je ne je suis pas coureur de base. Mais les nageurs sont des très mauvais coureurs. Ah ouais Ok. Ah ben je pensais pas. Tu vois Parce que c'est vrai en plus, on se moi, dit que ouais. la natation vraiment, t'es es, es le complet sportif quoi. Ah t'es très complet. On dit mais... que vraiment ça muscle tout le corps. Euh... Ah ouais mais les jambes c'est quand même particulier et puis euh, la course à pied c'est un sport c'est hyper stressant pour les tendons, les muscles. Je me rends compte là, je me suis mis à courir, euh... c'est dur. Ah ouais. <rire> ouais. Bah, le corps suit, le cœur suit mais le reste euh, ouais faut, faut, faut se muscler Qu Qu'est-ce euh, les, euh, ah, les jambes, les, okay. les genoux. Les... Pour courir donc, Monsieur Del Castillo c'est plus pratique ouais. d'avoir des jambes. Bon, alors on va passer à un petit jeu et on va commencer par une question. La première, elle n'est pas hyper drôle, évidemment, mais c'est un étant le fils de Annie Hidalgo. Est-ce que vous, tu as vécu du harcèlement, notamment au collège ou au lycée Non, franchement, euh, je ne l'ai pas vécu comme du harcèlement. Ouais, c'était toujours présent, ça toujours là. Mais comme, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment plutôt euh, euh, une ambiance générale. C'est-à-dire que un doute permanent sur les gens qui, qui, qui m'abordent, etc. Et, euh, et c'est compliqué ouais, de, de se construire quand on est ado, etc. Mais franchement, j'ai eu de la chance d'avoir des potes autour de moi qui était euh, vraiment détaché de cette question-là et euh, d'ailleurs j'étais enfin j'étais dans, dans un collège enfin euh, euh, vraiment typé sport enfin c'est classe classes avoir aménagé. du coup on, on était vraiment plutôt proche grâce au côté sportif que grâce à d'autres trucs. Est-ce ouais. que tu l'as caché, du coup, à tes débuts, euh, au collège, pour éviter que tu soient pas bah, te... C'est un, un truc qu'il ne faut jamais euh, dire euh, tout haut, ouais. parce que, en fait, ça, ça, ça amène beaucoup plus de problèmes que de solutions. <rire> non, mais je suppose ouais. que tu vois, il y a, a d'autres, ouais. par exemple, fils et filles de, de politique... Ouais, qui, qui en profitent. Ouais. ouais, mais moi, enfin... Je, je, après, euh, ouais, le fait que ça soit maire de Paris, en fait, j'ai vite compris que si je voulais des choses dans ma vie, ça au, à la fois au niveau de, de, de professionnel, mmh. Là, je, peux, je peux avoir les contacts plus ou moins que je veux, etc. Enfin, J'ai vite compris que ça n'avait aucun intérêt de vivre avec ce, cette optique en tête. Ah ouais, enfin, C'est comme démarrer un jeu en ayant euh, un, un cheat code. Il enfin, n'y ouais. a pas d'intérêt. Ouais, il a <rire> Aux heures a pas d'intérêt. En étant le fils de Annie Hidalgo, est-ce que tu as été obligé de voter pour elle lors des présidentielles Alors, non, non, non, je fais non ce que je veux. D'ailleurs, okay. je n'ai pas voté pour elle. Je l'avais dit euh, dans un plateau télé. Et, euh, okay. voilà, es resté à gauche quand même Enfin, t'es resté plus sur la gauche euh, Sans dire forcément. Non, mais alors, le... Franchement, moi, je, je vous dis, je ne suis pas du tout politisé. Ouais. Euh, ai, D'ailleurs, je me suis abtenu, abstenu. Okay. Ce n'est pas que je ne suis pas politisé parce que ça, ça m'intéresse toutes ces questions-là. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, je ne crois pas en la politique, simplement. Et ma meilleure manière de le dire, c'était de m'abstenir. Mais est-ce que s'engager au niveau de l'écologie, ce n'est pas quand même s'engager en politique, en quelque euh, sorte Oui, mais euh, l'écologie, c'est un, une problématique, pour moi, qui est détachée de la politique. Il n'y a, a pas à avoir une vision politique de gauche ou de droite à l'écologie, c'est juste on, on fait l'état d'un problème et on essaie de trouver des solutions pour le régler. Et, euh, voilà. et en plus, moi, comme je vous l'ai dit, euh, au-delà de régler un problème, pour moi, on vit dans une société aujourd'hui où, on, on, on ne va pas forcément vers le bonheur, alors que cette, cette manière de vivre je, que, vers laquelle va nous amener l'écologie, euh, ça va nous rendre heureux. Et euh, voilà, donc pour moi c'est ça, c'est pas forcément de la politique euh, comme on a l'habitude d'en entendre parler, droite-gauche, euh, voilà, mais oui, euh, forcément, du coup, on doit discuter de un peu tous les sujets. Euh, non, mais tu vois, l'écologie voilà. un peu, euh, tu parlais de low-tech, etc., ça ressemble aussi un peu à la décroissance, tu vois. Ouais, complètement. Il y complètement. a décroissance là-dedans, donc c'est quand même une notion... Euh... Euh, politique. Et moi, pour moi, ce n'est pas une notion de droite ou de gauche. Il n'y une... a pas une vision dans, le... dans ce qu'on appelle la politique aujourd'hui. Ça doit se ranger dans un, dans un, dans un moule. Et mmh. voilà, moi, pour moi, c'est les... enfin, ça que j'ai envie de dire c'est que l'écologie, elle ne se limite pas à un parti, elle ne se limite pas euh, à, à cette... au clivage, etc. Et euh, je pense que c'est important aussi euh, pour, euh, pour ramener des gens euh, dans, ce... dans cette idée. Euh, on n'a enfin, y... on... On pas. Euh... Je ne sais pas, quand vous parlez de la droite, il y a vraiment toute une idéologie qui y a derrière. Pareil mmh. pour la gauche. Euh, là, l'écologie, ce n'est pas le cas. C'est simplement euh, l'idée de, de vivre en connexion avec la nature, etc. Alors peut-être que ça, on peut, on peut, ça, ça peut s'apparenter à une, une idéologie, une idée aussi euh, de la vie. Mais voilà, pour moi, en tout cas, je n'ai pas envie de dire que c'est euh, un sujet politique parce que finalement, ça va rentrer dans les codes classiques de ce qu'on entend. Et ça, c'est un truc, euh, je pense, qui n'est qu pas... Euh, qui n'est pas productif en tout cas. Voilà. Est-ce que du coup, toutes ces questions, bon, politique, etc., euh, ça vous a pas un peu dégoûté parce que vous avez baigné dedans depuis toujours Est-ce que si ce n'est pas une envie de, vu que vous avez toujours baigné dans la politique, de dire, ah, ben voilà, moi j'ai pas envie d'être là-dedans et... Bah, en fait, moi, ce que, ce que la, la plus grosse conclusion que je fais de, de ces années à, à observer, euh, de ce monde politique, c'est que... Euh, bah, y a pas... enfin, les politiques n'ont pas le pouvoir qu'ils prétendent eux-mêmes avoir. Mmh. Et c'est pour ça que je suis détaché de la politique. C'est que, pour moi, en... En... Enfin, dans notre manière de fonctionner dans... actuelle, euh, en élisant un président, un maire, euh, euh, bah, en fait, ça ne, peut pas, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas aller vers l'avant. Euh, et pour, euh, pour une raison très simple, qui est, bah, je, je, je, je l'ai vu par exemple avec ma mère, vous devez quand vous êtes élu, vous devez connaître une multitude de sujets euh, que vous devez tous maîtriser. Vous avez une pression énorme sur chaque décision que vous faites, et en fait, ça n'amène plus ou moins qu'à la médiocrité. C'est pour ça que euh, j'ai pas voté. C'est que pour moi, au final, euh, voter blanc, ça aurait été dire, bah, euh, j'ai pas trouvé de chaussures à mon pied. Et ne pas voter, c'est dire, mais peu importe qui va être élu, euh, ces gens-là n'ont pas le pouvoir. De, de, de faire évoluer le monde dans une direction euh, désirable on va dire et euh, voilà ça c'est vraiment le, le truc que j'ai le plus vu mais enfin euh, ça c'est je, je pense qu'on peut, on peut encore en débattre mais il euh, y a vraiment pour moi cette, cette idée euh, que les politiques eux-mêmes ne se rendent pas compte de, de, qu'ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas le pouvoir de, de changer les choses qu'ils veulent changer eux-mêmes et, et j'ai vu beaucoup de gens arriver avec des super bonnes intentions en politique et franchement euh, euh, je pense que c'est un monde où, euh, voilà, qui, est, qui est très mal compris euh, je pense que la plupart des gens s'engagent quand même avec des idées etc et que petit à petit évidemment bah, à force d'être dans un monde plus ou moins fermé ils, ils, ils, ils perdent un peu de vue leur objectif mmh. et ils se rendent même plus compte à la fin qu'ils ne, qu ne peuvent pas y arriver et, euh, et pour moi c'est pas, pas être résigné que de dire ça au contraire c'est une invitation à ce que les gens prennent eux-mêmes eux en main les problématiques euh, Qu'il y a aujourd'hui. Donc, euh... la solution, ce serait que les gens, en fait, euh, individuellement, euh, n'attendent pas de la politique et euh, prennent en main, par exemple, le niveau écologique, font des... Sure. fassent des efforts, etc. Bah pour même... moi, il y, y a besoin d'une espèce de forme de, de révolution, mais pas au sens violent du terme, plutôt mmh. au sens euh, euh, philosophique. Il y a besoin de repenser nos modes de vie et il n'y a que les gens eux-mêmes qui peuvent arriver ils à peuvent le faire. faire ouais. okay. Et ils ne peuvent arriver à le faire que s'ils ont envie, que s'ils se rendent compte à quel point ça peut être bénéfique pour eux, quoi. Bah on espère ouais. qu'ils auront envie parce que ce n'est pas, pas ouais. gagné à mon avis. Euh, bah pour finir, j'ai envie de finir avec une question euh, un petit peu plus sentimentale, mais... Enfin, euh, sentimentale. Euh... <rire> c'est la question co, c'est la, la question, question kin. <rire> non, pas sentimentale, mais émotionnelle. Voilà. Ouais. Euh, là, je parle au petit Arthur Germain, mm -hmm. euh, l'enfant, voilà, l'ado. Est-ce euh, qu'il a pu voir sa mère quand même souvent Parce qu'on sait que c'est des milieux où ils sont très pris, où ça ouais. voyage beaucoup, où il n'y a pas forcément de disponibilité. Comment tu l'as vécu ça, ça me fait marrer parce que j'imagine déjà le, le titre du magazine de gala de demain. Qui va... Il, il n'a pas sur... vu sa mère. Ouais, voilà, ah bon, c'est ça, ça pour ça. Hein, bah ouais, ouais, je, sais, je sais, On revend les infos après. Hein. <rire> non, mais euh, bah, oui, forcément, euh, mes parents, il euh, y a eu des, des, des phases où je les voyais beaucoup moins. Enfin, euh, je pense que je les ai moins vus que des enfants, un enfant euh, classique euh, qui va avoir des parents qui bossent dans autre chose mais euh, finalement on a fini par se retrouver et je pense que bah le plus important c'est qu'aujourd'hui on est des un bon rapport et ouais bah, en fait ça m'a ça permis de me construire d'une certaine manière aujourd'hui j'en suis j'en suis pas triste quoi simplement ouais il y a des, des moments bah, quand vous êtes gamin et que vous voyez pas beaucoup vos parents que enfin euh, bah, toutes les choses dont, dont on a parlé avant ou euh, moi j'étais perdu quoi je savais pas comment réagir au truc euh, bah Forcément, il y a des moments où, je, je, je, je... ouais, c'est de là qu'est née ma dépression, quoi. Euh, entre autres, parce qu'il y avait plein d'autres sujets aussi dans ma vie, etc. Mais euh, petit à petit, on comprend comment, comment, comment, ouais, euh, comment vivre avec ça. Et, euh, et au final, c'est une énorme force pour moi. Enfin, je veux dire, je suis hyper heureux d'avoir vécu ça et je pas. Enfin, je... pour rien au monde, je changerais ma vie, quoi. Euh, et voilà, ça, c'est peut-être le plus important. Mais super merci qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, bah, que mes projets réussissent et que j'ai des stagiaires euh, qui viennent avec moi euh, faire bah, des, justement, des. où est-ce est qu'on peut les retrouver où euh, bah, on peut un... te retrouver surtout aussi euh, bah, déjà j'ai un site arthurgermain.fr pour ceux qui s'intéressent et euh, sur mes réseaux Arthur euh, sur Instagram surtout c'est là où je suis actif euh, et puis euh, voilà petit à petit je vais mettre pas mal de choses en place pour l'instant je suis vraiment dans, encore dans une phase de création euh, où j'essaye de, de, de de mettre pas mal de choses en place donc je suis pas hyper actif euh, sur, sur les réseaux tout ça, mmh. mais euh, voilà ça viendra et puis si jamais tu cherches quelqu'un en survie, je sais qu'il est très très fort Lucas et, voilà. euh, tu dois le prendre avec, avec toi vraiment, il adore je vais postuler ah, moi je vous accueille euh, avec, avec grand plaisir, plaisir. Avec ouais. grand plaisir. Ouais. merci Arthur Germain merci, merci à vous